Bonjour les amis, comment allez-vous C'est Yushka. Eh bien, bienvenue à vous sur le Tarot des Seins de Soleil. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a des choses, disons, qui sont vraiment intenses, hein, qui concernent la lune et tout ce qui se passe dans le ciel. Et donc, je vais vous montrer un petit peu, j'avais envie de vous dévoiler ce qui se cache euh, derrière disons euh, tout ce balai hein, hein et comme parfois je balais les choses comme ça parce que il faut regarder disons euh, le ciel et toutes ces manifestations un peu comme un balai comme un balai alors euh, comme les sorcières vroom, voilà alors on enfourche le balai et puis on y va hein et là, on va parler en premier, disons, de, de la Lune, parce que il ben, y a un axe, naturellement, vous connaissez, l'axe lunaire, euh, qui est en Capricorne, pouf, et sur le Cancer. Le Cancer, naturellement, c'est le signe lunaire du zodiaque. Hein? Et. Ben, il y a plein de choses à voir euh, par, euh, par là, et puis il faut un petit peu fixer son attention, disons, sur certaines choses, mais en même temps, disons, en grossissant un peu la vue, puis en ayant une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, c'est intéressant, pas focalisé, parce que ça nous empêche, disons, de voir, justement, disons, ce, ce balai qui est tout à fait merveilleux, qui se passe dans le ciel, hein D'accord Alors là, j'ai pris des petites notes, euh, pouf, des petites notes, des petites notes, parce que je ne voudrais pas trop m'égarer parce que c'est extrêmement riche. Alors moi, ce que je vais faire en premier, c'est y aller ponctuellement et on va commencer par la lune. D'accord Alors, regardez voir. Déjà... Ça c'est la carte de la Lune, son poids, c'est, donc sa mesure c'est 400 et c'est la 22e lettre. La Lune a été formée avec la 22e lettre, <rire> c'est comme ça qu'on dit, d'accord Bien, quand on divise 400 par 22, ça nous donne... 18, euh, oui, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Donc on voit vraiment qu'il y a un 18 qui apparaît là en premier. On va se focaliser là-dessus. Bon maintenant on va aller voir donc l'axe lunaire. Alors l'axe lunaire, et eh ben lui, il balaye un signe donc en 18 mois. Hmm Alors ne m'en voulez pas par rapport aux puristes. Si on, on, on ne fait pas, disons, quelque chose de souple, vous savez, avec les minutes, oui, une journée, ça fait tant et tant de secondes et tout, on ne s'en sortira jamais. Quand on voit de loin, il y a quelque chose d'évident, disons, qui sort. C'est ça que je... je ces choses-là que je voudrais vous faire remarquer. Hein? Alors, là, maintenant, on va regarder, puisqu'un axe, il balaye ça dans un signe, il met 18 mois. Un signe, il possède combien de degrés Il 30 degrés. Moi, j'ai dit bah allez, comment il fait Donc euh, on va regarder euh, en un mois, hein, quelque part 18 mois, donc en un mois, euh, combien euh, il parcourt combien Et là, je je, trou, je trouve 1.66666. 6 6 6. Bien. Alors, il y a deux choses qui me qui me sautent aux yeux là. Vous comprenez, deux choses qui me sautent aux yeux, 18 et 16. Bien, le 18, eh bien, figurez-vous que ça correspond à la 18e carte qui, est, qui porte le signe des Verseaux, du verso, Donc, hein, c'est un signe qui est Saturnien. Uranien, parce qu'il est arrivé après, on l'a vu, mais on va rester sur Saturne, d'accord Et, ensuite, euh, le 16. et eh bien, le 16, figurez-vous, c'est l'autre signe saturnien, hein? donc, qui qui porte, disons, qui est porté par la 16e carte, d'accord 16e lettre, l'œil. Bien, alors... Là, on se retrouve avec un drôle de nombre, qu'on connaît bien. On l'a appris à l'école tout de suite, quand on était minot, ils nous ont assez cassé les pieds avec ça. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, et moi, bon, bah, on tape hein, sur Internet le nombre d'or et tout. Tiens, j'ai noté, euh, peut-être quelque part, il y a un gars, euh, ben, naturellement, elle n'est pas là, enfin, vous verrez, il y a un gars qui qui, qui, qui qui est assez sympa, et puis qui me fait des démonstrations avec un jeune, donc il s'appelle Michel ou Michael, je sais pas trop quoi, euh, je me souviens plus, Lone, je crois il me semble, et tout, euh, voilà, et donc il fait des animations, il montre un petit peu les, les, les, les choses, de façon à ce que les maths, soit moins euh, rébarbatif, donc il y a des animations, euh, son explication, elle est toujours euh, très simple, euh, amusante, Et donc ça passe bien, si vous voulez aller voir naturellement, euh, cette ce genre d'animation, est-ce que c'est que le nombre d'or, d'accord Là, on va pas en discuter, il faut aller voir ça, disons, sur internet, hein, hein? ça sera mieux. Donc, là, on comprend qu'il y a un chiffre d'or qui apparaît, Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, les, le, le Capricorne, comme, disons, tous les signes du zodiaque pratiquement, disons, ont des caractéristiques et nous renvoient, disons, à une, à une forme de, de, de symbolique. Or, là, vous voyez, ah ben, j'ai marqué ici, là, eh ben, c'est le signe du Capricorne pur, on va dire, vous voyez on dirait qu'il fait un peu racine carrée, le, le sigle racine carrée, d'accord. Alors là, on est avec un nombre d'or, on est avec un petit truc qui nous fait racine carrée. Le 18, c'est le signe des versos, c'est le signe, disons, des parallèles, monde parallèle. Là, on est en plein, disons, comptage de je ne sais, sais pas trop quoi. Alors, là aussi, il y a aussi, disons, une espèce de course, c'est la course de la lune. Alors la lune, naturellement, elle fait le tour du zodiaque, hein, on va dire, en un mois. J'arrondis. Hein, euh, tiens, viens, 28 jours, là aussi j'arrondis. Donc, euh, voilà. Eh bien, la lune, c'est un peu comme une trotteuse. La lune, elle fait. Dans ce sens-là, vous voyez la course de la lune. Euh, donc, en 28 jours. D'accord Par contre, l'axe lunaire, donc lui, il fait lui, il est beaucoup plus lent et il va dans le sens inverse. Donc on s'aperçoit là qu'on est en train de nous parler avec tous ces nombres qui sont derrière. On dirait qu'on rentre dans une espèce de grande machinerie, hein? d'accord Avec des tas de trucs, des comptages, du truc à rebours. Il y en a une qui va vite, d'autres pas vite, etc. En sens contraire. Le ciel, disons, il nous offre, disons, des tas de choses comme ça à voir et à remarquer. Mais par contre, la Lune, quand même, on, on, on, on regarde énormément la Lune, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez vu, vous, par exemple, sur Internet, quelqu'un qui s'était pris la tête à faire à chaque fois que Mars passait quelque, quelque part, hein, euh, à chaque fois que Mercure passait quelque part Non ça reste, disons, quelque part, on, on voit secondaire, c'est, disons, un, un second plan. On est vraiment, disons, axé sur le mouvement solaire et sur le mouvement lunaire. Hein. Alors, il y a naturellement l'axe, donc, de cette fameuse lune qui, qui, qui tourne comme les aiguilles d'une montre. Hein. et Il y a aussi, disons, le grand axe du monde, disons, enfin, de tour, qui, qui fait, disons, euh, son, son, son périple exactement, disons, dans la même course que l'axe lunaire. Vous voyez, et donc, mais là je ne rentre pas parce que j'allais encore repartir, et c'est pour ça que j'ai bugué je dis, ça y est, euh, tu, tu, on revient. Hein donc là, on reste vraiment sur la lune, tout simplement, la petite trotteuse, la grande trotteuse, il y a un sens inverse, etc., etc., on nous parle de comptes, de décomptes, etc., etc., bon, euh, là, euh, la Lune, quand même, de la Terre à, à, à, à la Lune, il y a 400 000, 400 000 kilomètres, Hein, J'ai noté quelque part là parce que bah, de toute façon ça fait 400 400 000 kilomètres donc euh, donc on voit qu'il y a des mesures là disons qui sont spéciales qui sont vraiment euh, très particulières quand même vous vous imaginez ça c'est quand même énorme bien alors puisque euh, on a bien repéré disons cette cette histoire de de, de de de lune là je vais vous parler de lune pleine et de nouvelle lune, parce que c'est assez drôle ça quand même, il y a la course de la lune qui fait t -t -t -t -t -t, trotteuse et tout, qui repart, boum, on dirait qu'elle balance, verso, on dirait qu'elle balance ses infos directement, disons, à cette conscience d'axe, vous voyez, lunaire, pouf, et hop, elle retourne comme ça et ainsi de suite, et... Alors ce que je voulais venir, mon, mon, ma chute là, tout simplement, c'est disons entre la pleine lune et la nouvelle lune. D'une certaine façon, pour récupérer des informations, et c'est une question aussi de faire peau neuve, la pleine lune, eh bien elle t'invite quelque part, disons, à vider ton seau pour pouvoir le remplir à nouveau. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois... Euh, quand pleine lune, n'emmagasinez pas, mais plutôt, disons, épurer, jeter les choses et tout, de façon à pouvoir euh, prendre de nouvelles informations. <rire> Naturellement, tout n'est pas acheté à la poubelle, mais au fur et à mesure, on se rend compte que ça, c'est plus utile, alors on jette, on verse, on jette, et comme ça, bah, quand arrive la nouvelle lune, eh ben on peut à nouveau disons reprendre des choses c'est simple à comprendre vous voyez c'est tout simple à comprendre bien alors euh, là donc puisque on a vraiment euh, vu euh, le 6 euh, pour l'énergie de la, de la pénule, je vous avais montré que le 6, c'était vraiment très, très important. 6 axes, tout, qui rejoignent les, les maisons, etc. Les 12 maisons, et patati et patala. Bien. Je vais tout simplement aller voir ce qui se passe, hein, avec cette sixième planète. Eh ben, nom d'une pipe, c'est Saturne. Et Saturne, qu'est-ce qu'il est en ce moment? Il est en Capricorne. Vous voyez, il est en face du cancer qui est ce fameux, disons, euh, regard d'autres lunes. Et hop, il y en avant. Vous comprenez, disons, l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que je prends, euh, disons, euh, les fameux deux signes saturniens avec Saturne, comme si c'était englobé Eh bien, tout simplement parce qu'ils font partie des deux, d'un tout, et, euh, qui sont inclus le nombre d'or qui est inclus donc dans, euh, la, dans la planète Saturne voilà c'est quelque chose d'absolument exceptionnel dans le sens où ils sont côte à côte hein, dans le zodiaque. fait unique ils sont côte à côte, deux signes qui sont euh, gérés par la même planète sont toujours éloignés, or là les deux signes saturniens sont collés ensemble, c'est pas pour rien. Bien, nombre d'or avec Saturne et tout. C est, c est, ça, ça fait partie naturellement des prophéties. Hein, tout mis en place comme ça pour nous faire comprendre des choses. Et donc on les regarde ensemble. Donc, hein, on va les regarder ensemble. Alors, ah, déjà, on va les regarder ensemble. Euh, pour les regarder ensemble, peut-être que je vais caler là, disons, une information concernant la fameuse euh, planète Saturne, et parce que je vous en parle et je vous parle naturellement des prophéties, d'accord Alors, la planète Saturne, je vais vous la montrer, elle est là, moi personnellement je l'ai encodée, hein, parce que euh, dans les tarots de Marseille, ce sont des ce sont comment dire des, ça c'est la papesse donc on voit juste on voit juste simplement ça vous voyez avec la papesse et tout mais ça c'est tout c'est tout encodé hein, c'est tout encodé donc là ça fait partie des prophéties fallait fallait le décoder hein, simplement hein, c'est pour moi si je vous l'ai dit, c'est Nostradamus qui a créé ces cartes et donc il, il a encodé il a encodé disons ces prophéties à travers des cartes Bien, alors euh, voilà donc euh, ce que porte, euh, ça c'est la fameuse lettre hein, qui commence, euh, qui porte donc euh, le jour, donc euh, samedi, et la planète Saturne. Bon, regardez, samedi, c'est saturnien, euh, porte deux signes, donc c'est le Capricorne qui est en dixième maison. Et c'est Verseau qui est en 11e maison. Vous voyez, chien Bien, ces deux, euh, deux lettres-là, vous voyez, ça c'est Aïe, et ça, Et là aussi, à nouveau, parce que Saturne, ces deux signes saturniens, ils sont là, et c'est un, un fait unique, c'est la seule fois. Vous allez voir une planète qui porte ces deux signes comme ça. C'est un fait absolument unique. Donc, deux, elle porte les deux. Les deux signes saturniens, et ils sont là. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut tout, tout simplement dire, si je le lis en hébreu, ça veut dire arbre, bout de bois, un morceau d'arbre, bout de bois. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, je vais y aller et je vous montre autre chose. Ça fait partie, je vous dis, euh, voilà, je l'ai raccroché ici. Je l'ai raccroché ici, les amis. Donc, alors, euh, j'écris des livres. Oui, alors, donc, là, c'est dans les symboles dévoilés. D'accord Il faut aller voir sur ma boutique. Euh, J'ai un site www. Euh, tarot des 5 soleils, vous voyez, il euh, faut aller voir, parce qu'il euh, y en a qui me demandent encore où acheter, ou qu'est-ce que, enfin conseil, etc, etc, ben voilà, tout simplement. Euh, alors, ça c'est moi qui l'ai écrit, vous voyez, euh, donc, je vais vous lire, disons, ce qui est important, alors, déjà, Qu'est-ce que ça représente, euh, la, la, cette planète Son message, hein, parce qu'il y a toujours un, un ordre moral. Alors, c'est la vie et la mort. ou la mort Alors, la vie, c'est l'intelligence, la transmission, l'ordre cyclique, la reconnaissance et le rassemblement. Bah, rassemble les deux, même. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est vraiment, il y a un côté. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est c'est l'extinction du savoir, la disparition de la réflexion, également l'homme en ruine. L'homme en ruine. Alors. Euh, alors, je ne sais pas la peine de faire tout le blabla. Elle est porteuse de prophéties. La dernière concerne le choix ultime qu'un homme doit faire. Alors. Entre parenthèses, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie. Alors, Deutéronome 30, euh, 19. Hein, hein, elle nous donne le mode d'emploi. Le monde sera construit par la bonté. Ça, c'est les psaumes. Hein, D'accord Le psaume 83. Et oui alors, vous allez dire, ouais, bah, c'est bien beau, ça, mais maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, et puis, je vais euh, vous lire, donc, la prophétie d'Ézéchiel, 37, 16, 27, de 16 à 27, donc, « Rapproche les deux morceaux de bois, et vous irez lire le reste, d'accord hein? ?» euh... Autrement, ben, je ne veux pas, disons, trop m'attarder parce qu'il y a ben, ben, c est, c est cet écrit-là et c'est simplement, disons, euh, euh, j'ai les références de ça, hein, C'est pas moi qui l'ai inventé, il ne faut quand même pas... Hein, j'ai simplement encodé ici comme ça, d'accord Bien, alors on s'aperçoit que Saturne, il ne faut pas considérer comme vers où il n'a rien du tout faut, il faut considérer qu'il est déjà inclus dans Saturne. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'à un moment donné, ça va passer, il va y avoir une course qui va passer, vous voyez. Et à un moment donné, Saturne elle va rencontrer aussi, clic-clac, clic-clac, naturellement, l'axe, l'axe lunaire. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se passe en haut. Mais on ne rentre pas là-dedans, on ne fait pas des calculs. Juste on balaie ça comme ça, on regarde ça comme ça, tout ce que ça veut dire. Hein. D'accord Et là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce que l'astrologie, à l'heure actuelle, elle doit ouvrir les yeux vraiment sur un monde qui est complètement, disons, hallucinant, qui est prophétique, qui a déjà été encodé, qui est marqué, vous avez vu un petit peu, je vous montre des fois des, des, des livres et tout, dans, vraiment dans, des, dans, des, dans, dans, dans les, des livres tout à fait exceptionnels. Hein, Deutéronome, les psaumes, excusez-moi du peu, mais c'est quand même pas rien. Hein, on est d'accord. Hein. Et, et donc maintenant, on va aller voir les fameux, vous savez, les cavaliers de l'apocalypse, de... c'est assez rigolo ça, parce que j'ai regardé quelque chose, hein, et on regarde par exemple les quatre derniers signes donc du zodiaque. On va regarder ça comme ça maintenant. Alors vous avez le Sagittaire, j'ai marqué ici. Vous avez le Capricorne et le Verseau qu'on a vu qu'il fallait quand même bien euh, comprendre quelque chose, disons les impacter ensemble. Hein. Et ensuite vous avez le Poisson. D'accord est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, Jupiter est en Sagittaire, Saturne, elle est là, en haut, en Capricorne, vous voyez, avec le verso qu'on ne peut pas oublier là, je vous l'ai montré, on ne peut pas l'oublier, Et ensuite, il y a Neptune, sachant que là j'ai fait une petite euh, flèche, sachant que naturellement, euh, Jupiter euh, correspond, disons, euh, euh, est sous-jacent, disons, euh, de, euh, de, de Neptune, du poisson, parce que, vous voyez, hein, alors on s'aperçoit que Neptune, elle a une nouvelle planète, euh, avec les, elle arrive avec les poissons, et que le Verseau, également, il a une nouvelle planète, avec Uranus. On est d'accord avec ça Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça On va quitter, on quitte l'air la du poisson de toutes les façons pour aller vers l'air du verso. Il faut considérer ces choses-là, vous voyez, il faut les vraiment, il faut les considérer, tiens. Hein? Hein? Voilà, donc là, on regarde tout ça. À votre avis, il va falloir combien de temps pour que cette configuration se représente, mes amis. Dans combien de temps elle va se représenter Eh bien, allez chercher, faites vos comptes et vous pourrez vraiment vous amuser. D'accord alors là, c'est une configuration qui est absolument exceptionnelle à l'heure actuelle, sachant que Jupiter, naturellement, l'année passée, l'année prochaine, va, va passer enfin, en, en, en, en, en Saturne. Aïe, aïe, aïe, quand même Et après, il y a tout qui sera bousculé, ça sera différent. Vous voyez ce que je veux dire hein? C'est tout à fait particulier, cette configuration, elle est tout à fait exceptionnelle. Bien alors, là maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Le verso et le capricorne, mes amis. Alors, la mesure du capricorne, c'est 70. C'est peut-être la 16e carte, mais son poids, c'est 70. Le verso, c'est la 18e carte, mais son poids, c'est 90. Maintenant, je vais additionner euh, 70 et 90. Ça fait combien 160. On est d'accord Bien, maintenant, on va aller voir le sagittaire. C'est la 15e carte, mais son poids, c'est 60. Le poisson, c'est la 19e carte, mais son poids, c'est 100. Ça y est, -dire, vous avez déjà fait votre calcul. Hein ah bah oui, comme moi, 160. C'est-à-dire que là, on a un espèce de noyau saturnien qui fait 60, 160, excusez-moi, et quelque part entouré par un deux de, de farces, deux énergies qui sont jupitériennes, hein, et Jupiterienne, vous comprenez? Là, on est en train de booster, booster, booster à fond Saturne. On croit qu'il est mort, mais vous rigolez. Il y a un boulot qui se passe en ce moment, mais c'est un truc de malade. Mais celui qui voit pas ça, mais, mais c'est fou, ça. Hein? Vous, vous comprenez ça? Et tout d'un coup on est là, on s'aperçoit que Jupiter, d'un côté comme de l'autre, allez, il tient, il booste, il booste, il booste la fameuse Saturne, parce que Saturne, ben, je vous l'ai représentée même enceinte quelque part, eh bien elle doit accoucher d'un nouveau monde. <rire> Verseau, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Hein, sachant que Jupiter, elle protège, c'est euh, assez drôle parce que figurez-vous que c'est une, une planète qui protège euh, la, la, la naissance euh, d'un enfant, vous hein, voyez, et que euh, les poissons représentent ben, les eaux, les pertes des eaux, et également la naissance d'un enfant. Vous, vous rendez compte un petit peu comment on peut nous raconter euh, l'histoire? Euh, des planètes de ce qui se passe avec une telle poésie mais c'est quand même inimaginable quand même, c'est quand même sensationnel et maintenant là je vais additionner comme ça bon, pourquoi pas, allez 160 plus 160 là pour savoir ce que ça fait on est d'accord et ça me fait 320 320 ça fait quoi moi ça m'avait pensé à c'est tout simplement ben, euh, les fameux l'arbre de vie mes amis, où il y a dix sphères, hein, dix sphères, comme ça, qui représentent l'arbre de vie, Et, eh bien, on peut imaginer, évidemment, que dans chaque sphère, il y a, disons, 32 expressions qu'on appelle, euh, les 32 voix, donc, de la sagesse, hein. Les 32 voies de la sagesse, c'est magnifique ça. Est... Alors, vous, vous voyez tout ce, cet arbre de ville là qui est en train de grandir comme ça, de façon inimaginable. Et euh, cet, cet arbre naturellement s'imagine aussi avec des racines, racines carrées, le capricorne et le monde parallèle qui arrive, etc., etc. Mais là, on va parler également de dents, de sagesse. On a parlé de bonté, que le monde sera construit avec bonté, avec sagesse. Les amis, avec sagesse. La bouche, la Saturne, c'est la bouche. Hein? Et en ce moment, il y a la planète Vénus qui se travaille là-bas. Hein? Et à côté d'elle, eh qu'est-ce que c'est C'est la parole alors, il y en a une qui a la bouche, hein, et l'autre qui donne la parole ensemble. C'est quelque chose de merveilleux ce qui passe, qui se passe, voyez vous voyez-vous C'est tout un ballet, c'est un ballet qui est merveilleux. Jupiter, c'est la planète de la bonté, on appelle ça du recède. Donc, c'est la planète d'Abraham, euh, Jupiter. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il voit lui Il voit naturellement aussi, disons, la justice. Alors on voit la justice, on voit la bonté. Ça sera construit comme ci, comme ça, sachant que là, on est, euh, on, on vient euh, d'arriver donc dans le mois des Poissons et cette année. Donc 19, hein, février 2019, l'une, tout, boum, en poisson. Et que exceptionnellement, donc ça arrive tous les X années, 2-3 ans, ça dépend, il y a un compte. Et donc il y a un double mois. Alors il y a une, une dame qui disait comme ça, mais alors si je comprends bien, c'est un, un peu la grande lessive. Ça fait un moment que ça a commencé la grande lessive, hein, je vous le dis. Mais maintenant ça s'accélère. Parce que les gens, ils comprennent qu'on ne peut plus dormir. Il y a quelque chose qui se passe, on ne peut plus dormir. Et le fameux signe des poissons, figurez-vous, c'est le, le, le film, c'est le, le, un film, euh, c'est vraiment euh, euh, également la torpeur. Vous voyez, le côté coma, hein? on tombe dans le coma, on ne voit rien, on est sous l'eau, on a la tête dans l'eau. Bien, mais tous ceux qui se réveillent, il faut savoir une chose, les amis, c'est que quand on envie de se réveiller, ils sont euh, euh, euh, bénis quelque part. Pourquoi Parce que euh, ben, il faut à chacun, disons, son temps de réveil, hein, et son temps, disons, d'action. De ah ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Chacun a sa mesure, hein, naturellement. Chacun a sa mesure. Donc là, il y a une espèce d'émergence. Hein. Hein, vous voyez, de nouvelles consciences. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et petit à petit, cette fameuse machine là qui tourne, ça, ça c'est la lune, hein, attention, hein, ça c'est la lune. Et là, naturellement, avec ce signe lunaire, poisson, deux fois euh, cette année, disons, deux, deux mois cette année, et en plus, lune, euh, euh, qui commence directement avec la Lune, vous vous imaginez un petit peu le « hein, euh, ce que ça peut faire. Bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, et eh bien là, c'est une question, disons, d'amour, de... Ju ju ouais, Jupiter, jupitérien, c'est vraiment être jovial. Je dis tout de suite, chanter, danser, être jovial, c'est aider. Ça, c'est vraiment aider, chien vous voyez, c'est vraiment l'idée de l'accouchement, quelque part. Hein. On ne peut pas accoucher à la place de la mère. Mais le fait, disons, qu'il n'y a pas de stress et qu'on puisse alléger, c'est un peu comme une classe. Voyez-vous, une classe. Hein. Bon, ben il y a des... Vous savez, il y a toujours des surdoués, là, ils savent tout, etc., etc., et machin. Et puis, il y en a, a d'autres qui sont, disons, très différents. Ça, ça n'empêche pas qu'ils, disons, qu'ils soient aussi surdoués mais ils n'ont pas les mêmes aptitudes et ce n'est pas le moment pour eux, disons, euh, d'entrer de, en action parce qu'ils ont d'autres choses à apprendre. Vous voyez Et ainsi de suite. Mais ceux qui ne savent pas, qui se baladent quelque part dans cette pièce, hein, le truc c'est qu'en euh, euh, ce moment, qui ne dérange pas la salle d'accouchement. Vous comprenez Qui ne dérange pas la salle d'accouchement eh bien, s'ils peuvent être calmes et dire des belles paroles et chanter, être heureux et tout, ils font un boulot immense, peut-être même mieux que les autres, vous comprenez C'est Pourquoi Parce que les anges, c'est leur fonction, ils chantent, du matin au soir, ils chantent. Le fait de chanter, on leur ressemble et vous vous voyez, on est porté, on est des... C'est tout simple, c'est tout bête, ça, comme, comme astuce. Mais il faut, faut le savoir, mais tout à fait, hein, d'accord Alors, là, maintenant, je vais aller directement euh, sur, euh, sur autre chose euh, pour en finir, disons, avec cette histoire euh, de lune. Et puis, les... j'ai fait un petit raccourci, là, je suis revenue, disons, sur les cartes de Nostradamus, donc du Tarot de Marseille, d'accord Bien, et là, j'ai mis les fameuses euh, cartes, disons, la maison de Dieu et la Lune. C'est les fameuses deux cartes saturniennes. Une dont la couronne se pète la tête, vous voyez, ça c'est Capricorne. Couronne, la couronne des dents aussi. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment On se casse les dents hein faut comprendre ça un petit peu, faut il ima... faut imaginer les choses, hein. est-ce qu'on est en train de se casser les dents, est-ce que d'autres se cassent les dents Couronne, vous voyez, couronne, 32 dents, vous voyez le petit calcul que j'ai fait là tout à l'heure, tout bête, tout idiot, bon, et là maintenant, à côté, il y a les deux loups, bien, alors les deux loups, là, je vais vous les ramener, disons, à quelque chose, il faut savoir une chose, c'est que le président, donc, euh, Monsieur Macron, euh, a fait son inauguration au Louvre. Hein. Euh, M. Euh, Mitterrand, donc c'était le quatrième président, euh, quatre présidents plus tard, disons, c'était c'était Macron, c'est-à-dire que euh, Mitterrand me, me, euh, me, attention, c'est les deux salles hein, du cinquième, de la Vème République qui qui a le nom de famille, disons, euh, me, hein, « me », hein, d'accord Sachant qu'il y a quelque chose assez rigolo, dans le... alors, j'ai terminé avec M. Mitterrand, donc, qui a, lui, ordonné, disons, la construction du Louvre, et vous pouvez aller voir, naturellement, sur le net, également, il y a beaucoup de ressemblances entre, disons, il y a beaucoup qu'on dit que, donc, le président Macron avait fait un clin d'œil à Mitterrand, parce qu'il y avait tout un cérémonial autour, disons, de son discours euh, de sorte d'élection et tout, donc euh, au Louvre, et il y a beaucoup beaucoup beaucoup de mais ça vous allez voir par vous-même. Je ne suis pas là disons pour vous faire non plus des tartines de, de politique. Et simplement on remarque des choses, hein, d'accord Bien. Alors il euh, y a quelque chose d'assez drôle parce que il euh, y a le côté euh, dans Mitterrand, il y a le côté disons errant errance. Or l'errance. Euh, c'est relié à la Genèse avec le pays de Node et tout, les rangs et de Cain et de la Lune justement. Il hein? euh, y a des petites choses comme ça, disons, qui sont assez drôles. Euh, euh, c'est assez drôle. D'accord? Je relève donc le, le fameux mot de, de Mitterrand avec, disons, sa connotation au louvre. Maintenant je vais reprendre euh, Mitterrand. Et donc. Son anagramme, ça fait monarque. Bah oui, vous deux lettres, vous changez, c'est Macron monarque. Hein? Ça s'écrit pas Q E et tout, mais vous voyez que le Q à la fin, de, bah ça fait monarque, tout simplement. Or là, on parle d'une couronne qui est destituée. C'est bizarre. Là, juste à côté, il y a deux loups. Or, le Louvre, mes amis, il faut savoir que c'était une. Il euh, y avait le palais du Louvre et y avait la pyramide du Louvre. Or, le palais du Louvre, euh, avant, eh ben, c'était, disons, une espèce d'endroit de, de, où. Hein, c'était une louvrerie. J'espère que j'ai bien. Louvrerie. Hein? Voilà. Il euh, y avait des tas de choses pour, pour, pour attaquer les loups. Voilà. Et là, on en voit deux. Donc, c'est vrai qu'il y a la pyramide et c'est vrai... Euh, qu'il y a euh, également disons euh, le, le fameux palais, la couronne vous voyez donc euh, il y a quelque chose il y a vraiment une connotation disons par rapport à ça, je vous ai dit que nostradamus disons s'était intéressé énormément disons à la France, naturellement il s'est occupé des pays et tout mais il était vraiment focalisé euh, sur, euh, sur, euh, sur la France hein, tout simplement, et tous ses textes je vous dis tout de suite, euh, c'est un grand cabaliste, c'était quand même euh, il connaissait disons l'hébreu, le etc etc croyez moi que c'était un homme érudit et tout ce que moi j'ai pu trouver et tout waah euh, euh, c'est bon il était euh, bien bien bien euh, instruit concernant tout ça hein? d'accord et c'est pas étonnant disons qu'il est plus ses visions, hein? voilà ses visions, il avait un don certainement, et en plus, disons, il a réussi à visionner et disons à faire, à encoder, disons, des, des cartes comme ça sur notre époque. Alors on revient naturellement au Louvre, de Louvre, la pyramide du Louvre et le palais du Louvre. Les deux loups qui sont ici, hein? d'accord, avec cette couronne là qui est en train de péter voyez, mat, boum, c'est décrété, c'est signé, euh, sachant que naturellement, euh, dans « La gardienne du temps », vous savez, c'est euh, représenté, tiens, lui, il l'a représenté, regardez, tiens. je vais vous montrer ça, euh, eh ben, avec le livre. Or, on sait qu'à euh, un moment donné, disons, euh, les choses sont inscrites dans le livre, hein bah, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient inscrites dans le livre. Donc, je suppose, <rire> c'est mon petit raccourci à moi, hein, je suppose qu'effectivement, euh, il part de, euh, de, de tout ce qui est inscrit donc dans, dans, dans le livre, hein, euh, Voilà, dans l'Ancien Testament. Et là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Hein. Vous voyez cette croix-là en même temps Eh bien, figurez-vous que... Euh, dans une, une, une ça représentait la lune, voilà, euh, dans une ancienne écriture, voilà, plutôt que de faire, disons, la lettre que, qui, qui est connue là, à l'heure actuelle, il y avait une autre, il y a, il y a plein d'écritures, hein, bien, et bien ce fameux, ce fameux croisillon, là, ce X, on voit comme ça, là, et bien c'est tout simplement, ça représentait la lune, donc, on s'aperçoit que la gardienne du temps, enfin, disons, ici, la papesse, elle reprend bien, disons, euh, tout, euh, quelque part, euh, ce comptage. Vous comprenez, si, hein, les amis, si. Alors, il euh, y a une autre chose aussi qui m'a fait, parce qu'alors là, les jeux de mots, alors là, on les retourne dans tous les sens, etc., etc. Or, euh, en plus de ça, il euh, y a, a l'histoire du loup, euh, le loup, alors c'est rigolo ça le loup, parce que vous retournez le mot, ça fait poule, euh, comme une poule, côte, côte, côte, vous voyez, donc il y a une question de poule. Or à l'heure actuelle, quand vous voyez, la poule elle fait des œufs hein? qu'est-ce qu'il y a dans les œufs C'est un jaune, donc, qui est à l'intérieur donc du blanc, sachant que ça, c'est la couleur euh, du signe du cancer. et eh oui, mes amis, hein, du jaune dans du blanc. Euh, c'est qu'il y, y a plein de choses qui... Des trucs qui courent par rapport à ça, mais c'est vraiment du jaune dans du blanc, tout simplement. Hein? Voilà. Et donc, eh ben, on parle naturellement des pouces. Hein? Et qu'est-ce que j'ai vu là tout à l'heure Je faisais des, des des recherches par rapport, disons simplement, disons au Louvre et puis reprendre des dates et tout. Et puis je vois que les gilets jaunes ils commencent à se à s'appeler Poussin ou alors euh, ils se déguisent en Poussin. Euh, enfin il y a des tas de choses comme ça et tout. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a trop fait rigoler parce que il y a, euh, il y a un, et ça c'est mais ça, ça tient qu'à moi, hein. Vous savez, moi, je suis, je peux, je peux avoir une une, une imagination tout à fait, disons, euh, alors, la délirante, hein, vraiment, hein. Mais ça me fait rire en même temps. C'est ce qui me fait, ce qui me permet de sauter et tout. Mais au moins, je le sais. Mais je vous partage, disons, ouf, l'idée qui m'a traversé comme ça l'esprit. Euh, je dis, ben ça, c'est rigolo, parce que c'est vrai qu'il y a du jaune en ce moment de tous les côtés en France, hein, le samedi, Saturne. C'est fou, hein, et, et, et donc, il euh, y a du jaune de tous les côtés, disons, dans, dans, dans les rues, et que, ben, on sait bien que la France, c'est le coq, la femelle, c'est la poule, hein, et que les petits, c'est les poussins, bon... Alors, on fait le petit jeu comme ça, on reste, disons, avec le jaune, maintenant. Et puis, je me suis dit, mais c'est drôle, ça, parce qu'à un moment donné, disons, Abraham, attention, Jupiter, c'est la planète d'Abraham, planète de la bonté, hein, le cœur généreux et tout, là, on parle d'amour en haut, là, on dit ce qu'il faut poser dans la vie pour pouvoir construire la vie, et de façon, disons, à pouvoir avancer, n'imaginez pas que ce sont des planètes molles ou des signes qui sont mous, ça, c'est vraiment des signes qui, qui, qui doivent justement réagir, disons, dans notre, dans notre époque, à l'heure actuelle, avec leur qualité. Euh, naturellement, les, les défauts, il vaut mieux l'oublier, hein, parce que le côté euh, euh, jupitérien, c'est-à-dire euh, le côté, disons, « Je me goinfre, tout pour moi, etc., etc. Euh, », là, c'est pas très, euh, vous voyez, c'est pas dans la lignée de, du prophète Abraham. Mais, je reprends, disons, le prophète Abraham, qui est reconnu, donc, comme pour un pro, euh, par, euh, par les, les trois euh, religions, disons, monothéistes, d'accord Et donc là, parce que je pas, disons, rentrer dans des, des sectarismes de religion et tout, parce que c'est très dangereux, euh, tout simplement, les jours où les gens, disons, comprendront que euh, n'importe qui, n'importe quel pays, n'importe quelle religion, n'importe... Mais on a des gamelles, mais dans les familles, il y en a toujours un où on a honte quand même vous voyez, ce n'est pas porter le blâme sur la famille, ça, etc., etc., etc., etc. ou sur un, un côté. Ça, je n'aime pas le faire de toutes les façons. Je ne trouve pas que ce soit, disons, une bonne approche pour pouvoir créer, disons, un nouveau monde. Hein? Vous, vous comprenez Et donc, là, je reprends le, le, le côté, disons, de, du prophète Abraham, où, euh, à un moment donné, Dieu lui promet que sa descendance sera aussi ja, nombreuse que les étoiles dans le ciel. Oh, mais, mais attention, là on parle de petits poussins, peut-être, mais on parle d'amour également, de paix, de paix, de rassemblement, de rassemblement, Saturne. Il bah, y a un truc là qui m'a interpellé tout simplement. Voilà, ça m'a interpellée. Euh, je, vous euh, je vous le pose comme ça hein. donc ce genre de choses naturellement devinez je ne l'ai lu dans aucun truc euh, j'en prends euh, on va dire un peu la responsabilité c'est simplement parce que euh, dans ma tête eh ben, je fais beaucoup de jeux de mots ça se croise comme ça et tout et c'est pas pour autant disons qu'il faut partir bille en tête disons sur un petit truc peut-être un clin d'œil. Un encouragement, peut-être un clin d'œil tout simplement, hein Voilà. Bon, euh, n'oubliez pas que Jupiter, hein, Jupiter, hein, c'est la planète vraiment de la jovialité, du bonheur. C'est comme ça qu'on peut avancer en ce moment, disons, en se renforçant énormément, hein Voilà. Ben écoutez, c'était hein, une petite vidéo qui concernait un petit peu, disons, un peu la Lune, les prophéties, et surtout, disons, de voir... Euh, le balai dans le ciel euh, avec un autre regard hein, euh, que euh, euh, ce que je ne critique absolument pas parce que moi-même, disons, je regarde vous savez, les carrés, les conjonctions et ceci et cela c'est une autre fenêtre que j'ouvre moi euh, comme ça, tout simplement hein. voilà, dans les amis eh ben, je vous quitte, j'espère que je, je m'en serais sortie avec cette, euh, cette vidéo. Je ne vous prends pas pour des imbéciles, hein, croyez-moi. Euh, C'est surtout moi, je me demande toujours euh, si euh, j'ai réussi à être claire. Ben oui, hein, parce que ça... ça, ça, ça... <rire> bon, mais écoutez, je vous quitte, hein, je vous quitte. Merci de votre présence encore. Hein. Et ma foi, à la prochaine vidéo, les amis, je vous like et partagez si vous le pouvez. Pas toujours qu'on peut, ça je le sais, mais si vous pouvez, disons, partager, ben, c'est sympa aussi pour moi, hein? ça m'aide également à me faire connaître, tout simplement, voilà. Hein? Je vous like, je vous dis à la prochaine, au revoir, au revoir les amis.